Bonjour à tous. Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde célébreront la première nuit de la Hanouka. Pendant huit jours, familles et amis se réuniront pour manger, prier et allumer les bougies de la menorah, une par une. La Hanouka consiste à trouver la lumière dans l'obscurité et l'espoir face à une écrasante adversité. C'est un moment pour honorer la force immense du peuple juif et son triomphe sur d'énormes souffrances. La Hanukkah rappelle à tous que l'amour l'emporte sur la haine et que la lumière dissipe les ténèbres, et que chacun d'entre nous peut bâtir un monde plus compatissant et meilleur. En 2017, nous soulignons également le 150e anniversaire de la Confédération. C'est l'occasion de rendre hommage aux nombreuses cultures, traditions et croyances qui font de notre pays un endroit où il fait si bon vivre. Les Canadiens d'origine juive ont apporté d'immenses contributions au Canada. Et ils, ils rendent nos communautés plus fortes, ouvertes et inclusives à chaque jour. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une très joyeuse Hanouka à tous ceux qui célèbrent cette fête. Chag Hanouka, sa mère.